Bienvenue dans la old school rôliste francophone dans la partie création de personnages d'un univers dédié aux règles avancées de donjons et dragons première édition française c'est-à-dire au début des années 90 c'est un jeu de rôle multijoueur en monde persistant c'est-à-dire que vous pouvez croiser autant des personnages de joueurs que des visiteurs lambda qui se connectent il y a le lien dans le navigateur, un simple clic. Voilà. Donc là, on est dans la salle d'arrivée. C'est une aventure solo, hein, donc, euh, qui peut jouer RP hein, et HRP. Donc c'est expliqué quand, quand vous arrivez. Et euh, les premières choses que vous pouvez faire, c'est euh, déjà choisir une classe de personnage, euh, fiche de personnage, donc euh, sous format X XLS. Sous forme tableur, elles sont donc sous forme tableur comme ceci. Donc tous les objets que vous euh, auxquels vous accédez s'ouvrent euh, via la touche X de votre clavier. Voilà. Donc vous choisissez votre personnage, vous récupérez le lien de la de la la fiche de personnage et ainsi ça vous met directement en contact avec le meneur de jeu dans chaque salle vous avez un pad c'est à dire une messagerie qui permet de dialoguer avec le meneur de jeu et les autres joueurs en RP ou HRP c'est-à-dire en mode roleplay ou en mode hors roleplay voilà donc ensuite il faut explorer les différentes parties du donjon, lire les explications et ainsi vous créez petit à petit euh, votre personnage et vous vivez votre première aventure voilà alors ça c'est pour la partie euh... donc quand vous avez terminé de créer votre personnage vous arrivez dans une ville Donc bon, pour l'instant les rues sont vides, mais ça va venir, je vais installer des, des PNJ un peu partout. Mais donc la première chose que vous faites quand vous arrivez en ville, puisque vous venez de créer votre personnage, c'est d'abord euh, bah de vous constituer un équipement. Donc, pour ce faire, vous allez chez un marchand, et voilà, tout est expliqué. Sur la façon de faire. Voilà. Donc, toujours utiliser la touche X pour ouvrir les éléments. Et dans chaque salle, quel que soit le lieu où vous, vous trouvez, vous pouvez communiquer via une messagerie. En différé, avec le meneur de jeu, les autres joueurs, voire les visiteurs des lieux. Voilà euh, dernière chose qui vous sera utile quand vous aurez terminé de créer votre personnage c'est de euh, trouver un logement donc je vais déjà vous indiquer la première auberge où vous pourrez trouver des chambres donc toutes les interactions RP hrp se font via la messagerie que je vous ai montré. Ouais. Voici une auberge et les chambres attenantes. Donc, tout est visitable en solo ou à plusieurs avec ou sans webcam ou messagerie instantané. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu et euh, que vous viendrez tester le jeu, puisque c'est vraiment ses premiers jours d'activité. Comme je vous l'ai dit, il est persistant, donc euh, vous pouvez venir en simple visiteur ou, ou utiliser la création de personnages pour vous créer un, un personnage et, et commencer à interagir dans le monde. Voilà, c'est gratuit et c'est à 24 A bientôt